Tipoui! Yeah. Bien. Bien, bien, bien, bien, bien. Tu voulais. Tommalo. Je ne sais pas. Quoi, on fout. C'est ça. Tu vas bien? Première étape de l'emménagement, mettre en place un bureau. On a abîmé le camion, on a perdu masse d'argent, on ne sait pas du tout comment on va s'en sortir, vous allez nous sauver mais ça on ne le sait pas encore. Mais il faut un bureau pour que j'arrive à faire les choses et du coup c'est le premier truc que je fais et on voit que Cosima m'aide énormément. Ha, <laughs> ha, Tu me laisses le faire un peu pour youtube mmh. ça sent le goût Je trucs des trucs artistiques de la de What's <laughs> <laughs> Bon. changement de corde après que les cordes initiales qui étaient en chanvre aient euh, cassé au bout de 2-3 euh, mois on a entendu un bruit monstrueux pendant la nuit et toute la bibliothèque était, était au sol parce que les cordes n'étaient pas capables de soutenir autant de poids donc euh, là on passe sur une corde qui est, qui est capable de tenir vachement plus qui est moins belle De fabriquer, c'est une échelle pour poser des objets qui va être euh, coincée en force entre le plafond et la baignoire. Du coup, j'utilise des morceaux de liège pour euh, pas abîmer le plafond et avoir ce côté un peu, euh, un peu moelleux qui va nous permettre de rentrer en force. Mais c'est pour ça qu'il met plus de temps que moi, c'est que toi t'en mets vachement moi. Oui, bah euh, moi j'ai blindé. <rire> voilà. J'ai failli me filmer genre arrivant dans le castot et dans le casto. Oh. Probablement être tout pourri mais... Euh... We'll try! Après, je peux peut-être la poser direct dans le lavabo Non Ah, je suis allé pour prendre l'aide Là, mmh. ah, je peux surtir un peu, des fois ça s'enfonce... Des fois ça ne s'enfonce pas mmh. Ok, cool, cool. Bon, on a dit qu'on posait pas des trucs dessus tout de suite, mais. Ah oui. Merci. Je les enlève. Voilà. Et voilà. Le webcam. <rire> Quelle insulte. <rire> One done, free to go, c'est vachement bien s'y la première <rire> ça veut dire que si je mesure de l'autre côté ou que je retrace, je peux peut-être rééquilibrer je crois que tu as tapé sur internet, votre copine vous dit que c'est pas gênant si c'est de vieille, <rire> que dois-je faire Oui je, je sais au lieu de reposer sur un côté, il va techniquement reposer sur une arête. Oui. Je Une caméra de YouTubeuse, moi il faut que je fasse ma mise au point. Fun fact: j'ai utilisé ce rapporteur d'angle à l'envers pendant presque tout le projet. Donc là c'est peut-être pas évident, mais en fait ce qui se passe, c'est que j'étais censé acheter des tasseaux qui faisaient 2m40 de longueur pour avoir de la marge, et euh, ceux-là font 2m. Donc il y a deux tasseaux qui sont trop petits, donc il a fallu trouver une solution créative. vraiment dangereux c'est fini je crois ok bon c'est parti pour les trucs compliqués donc je dois percer droit là dedans J'ai l'impression d'être dans un documentaire. Pourquoi Parce que je, je, je suis à la caméra et je fais des zones dramatiques. Mais mal fait. Non, non. Après on s'attaque au truc rigolo. On peut vérifier ceci. Voilà. Euh... <rire> <lice> <s�ïe> Wonderful Certes, le présage ressemble pas trop à ce que j'avais designé, moi. J'avoue que l'espèce de double trou avec l'impression qu'il y a un T-Rex qui a décidé de lâcher le truc, ce n'est pas tout à fait ce que j'avais designé. Surtout le nombre de fois où j'ai fait OK, il faut mettre celui-là avec celui-là, où je vois le tasseau qui fait Oui, là, là, là, là, et moi je Ah, oui, non, c'est pas les bons tasseaux. Ah, c'est pas les bons tasseaux. Détendez-vous ah. pour l'opération, Monsieur Stein, tout va bien se passer. <rire> On a pété le machin et on essaiera de rajouter une équerre pour que ça soit moins pété mais ben, on a encore plus pété cette saloperie Voilà. Et un petit bout de poids là quelque part quelque chose, comme... Quelque chose comme ça Je <rire> sais pas quoi faire, j'ai pas envie de tout refaire Et là clairement ça tient plus assez quoi que ce soit quoi je peux le bousiller juste en forçant un peu dessus. Ah, on s'y saute un petit bout qui irait qui là avec nos chutes. Euh, avec la dremel, je le sculpte pour euh, rentrer là. On le reforce, on le scie ici et on repère 110. et après on est bon, on es bon. <t> en théorie. C'est pas grave la moitié en carton. Du coup vous savez ce que vous avez pour la y Ikea C'est du carton Avec du bois des endroits stratégiques et du coup c'est clairement pas recyclable. Techniquement le carton c'est recyclable. Oui non mais c'est pas, <rire> pas recyclable pour nous. Ouais. Alors l'avantage c'est qu'on va pouvoir faire des euh, portes de tiroir toutes fines. Avec ça. Ouais, du coup on va utiliser. Euh... Un des tasseaux de 34,93 qu'on avait prévu pour la salle de bain, pour les étagères de la salle de bain. Et on va l'utiliser pour le cadre, vu que c'est les mêmes que les trois autres du cadre. 4 Comme on peut le voir sur ces images, le montage en fait, du, du cadre du lit dans un espace hyper restreint où tout a été calculé hyper proche pour euh, avoir le maximum de, de place utilisée, en fait, bah, il se trouve que pour visser toutes ces vis, etc., bah, les, les, les murs, le plancher, tout nous emmerde en permanence. Et on va s'en sortir, mais euh, ça n'a pas été évident. Dessous, right? Non, tu vas à volo. Le problème, c'est qu'on a un jour là qui est du fait que genre, les trucs qui sont pas d'équerre. Ce qui est nul. Mais je vais essayer de rectifier ça avec de la ficelle. Comme ça. T'es content <rire> Et là, avec un peu de chance, on a réglé notre problème. Ça n'a pas réglé le problème. Donc il y a encore un problème et ce problème, c'est que euh, j'ai mal calculé la hauteur des portes de tiroir, Du coup, elles rentrent les unes dans les autres. Il a fallu scier le bas de toutes les portes de tiroir pour que ça puisse euh, se mettre bien comme il faut les unes en dessous des autres. C'est difficile de voir à quel point la merde en bas. Elle bricolait toute seule dans le silence j'ai l'impression d'être. Le gars avec son couteau dans la cuisine. Dans la forêt Ouais. Ah, il n'y a plus de batterie. <rire> Night falls on the forest, but our little goblin is still working to build her home. <rire> Putain, it's fucking sturdy! Oh, j'aime quand c'est sturdy, bordel! <rire> oh! Dressage, 0 sur 20. <rire> ok, t'as repéré la coquette. Super. Oh. Oui, d'accord. Ah, maintenant elle est là. <rire> <rire> Trahison, de disgrâce Pas du tout. Très bien. Euh, mais non, c'est pas bien. On bouffe autant de matière Bah on a 3 mm de, de mèche. Donc euh... c'est à la fois trop petit et trop grand. Ouais. correctement les deux. Ouais. Pourquoi il y a une enveloppe à l'intérieur C'est un easter egg. <rire> <rire> il y a un easter egg Couche à ton. Ce packaging a été réalisé avec soin et amour, spécialement pour toi, par moi-même et mon chat. En te souhaitant plein plein plein de courage pour la fabrication de ton meuble. Pour une petite histoire, ces tubes de carton 100% recyclés sont à la base des mandrins conçus pour enrouler les bobines de papier industriel. Des bisous à vous et à bientôt. C'est. Il y avait un easter egg dans les cartons! I'm a Je vais donner un gros coup de cul dans le réflexe.